Notre prochain coupable est la preuve vivante que les menaces rampantes sont parfois les plus redoutables. La vipère du Gabon. Native d'Afrique, elle possède les plus longs crochets jamais observés sur un serpent. Des armes de 5 cm de long, injectées de venin. Mais ça, c'est quand elle est réveillée, car sa principale activité, c'est de dormir, d'un sommeil long et profond. Les motifs qui recouvrent sa peau constituent un excellent camouflage contre les prédateurs. Elles se font presque parfaitement sur le sol de la forêt. Même lorsqu'elles se mettent en mouvement, elles ne se déplacent pas très vite. Comme elle est un peu enrobée, c'est la plus grosse espèce de vipère, elle glisse très lentement. Mais tout fainéant qu'il soit, un serpent a besoin de manger. Surtout quand il est grassouillet. Notre vipère ne va pas beaucoup se fatiguer. Elle va rester immobile et silencieuse, en attendant qu'une proie se présente. une proie facile. Un rat, par exemple, détenant le record de quantité de venin produite par un serpent, la vipère du Gabon est très efficace. Et comme c'est une vraie flémarde, elle est même équipée d'un venin hémotoxique. Il agit immédiatement sur la circulation sanguine dans les tissus. ce qui lui permet de faire l'impasse sur certaines étapes un peu pénibles de la digestion.